Saviez-vous que vos données de recherche peuvent avoir autant d'importance que les résultats que vous publiez En effet, avec l'essor du numérique, les données sont au cœur de nombreux enjeux scientifiques, et parmi ces enjeux, la question du partage occupe une place centrale. Dans l'optique d'une science ouverte, les données doivent être librement accessibles et réutilisables. Pour ce faire, il est question de déposer ces données dans un entrepôt qui est spécialement conçu pour. Et c'est ce que nous allons voir ensemble en abordant le dépôt des données autour de 5 questions. Il y a de nombreuses raisons de déposer ces données, en voici quelques-unes. Concernant la publication des articles, le dépôt peut devenir une condition obligatoire. En effet, de plus en plus de revues demandent l'accès aux données, pour améliorer les conditions dans lesquelles les comités de lecture valident les articles. Au niveau du travail scientifique, la réutilisation des données permet de rentabiliser la recherche et d'accélérer l'innovation, car la collecte et le traitement des données peuvent être coûteux en temps et en argent. De nouvelles collaborations peuvent aussi être favorisées puisque l'auteur des données est facilement identifiable. Par ailleurs, déposer ces données augmente aussi la visibilité de ces recherches. Traditionnellement, les travaux sont visibles à partir des articles publiés. L'avantage de déposer les données liées aux articles est qu'elles deviennent autonomes. Les travaux peuvent donc être vus à partir des articles ou des données, ce qui multiplie donc les chances d'être cités. Enfin, le contexte politique est favorable à l'ouverture des données. Prenons l'exemple de l'Union Européenne, qui agit en tant que financeur dans le cadre du programme Horizon 2020. A ce jour, les projets inscrits dans ce programme doivent déposer leurs données dans un entrepôt. Maintenant que nous avons vu quelques raisons de déposer ces données, regardons quelles données sont concernées. En principe, toutes les données sont susceptibles d'être déposées. En effet, les données brutes peuvent intéresser les personnes capables de les traiter. Les données traitées peuvent convenir à ceux qui souhaitent les analyser, et les données à analyser, telles qu'apparaissant dans les publications, peuvent convenir à tous ceux qui les comprennent. Mais parmi ces données, certaines ne sont pas partageables. Les lois en vigueur demandent en effet de prêter une attention particulière, notamment sur les données personnelles ou celles relevant du droit de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne le moment auquel vous pouvez déposer vos données, cela dépend de votre situation. Ça peut se faire au fur et à mesure de l'acquisition des données, au moment de la publication de l'article, ou bien après un délai pour exploitation. Par contre, le partage demande une bonne gestion des données et cela dès le début du projet de recherche. Il est donc recommandé de planifier le moment du dépôt dans un plan de gestion des données. Il faut ensuite préparer les données pour qu'elles puissent être compréhensibles et réutilisables, avec entre autres le choix du format, de la licence et la création de métadonnées. Ce n'est qu'après que les données peuvent être déposées, soit au fur et à mesure que les jeux de données sont prêts, soit, dans l'idéal, au moment de la publication de l'article. Si vous recherchez un entrepôt, sachez qu'une des parties prenantes de votre projet peut déjà vous en recommander un. En cristallographie, par exemple, les chercheurs ont à disposition plusieurs entrepôts, comme la cristallographie Open Database. Dans certains grands projets, des entrepôts sont aussi recommandés, comme pour le projet IODP, où l'entrepôt PangEa est recommandé. Mais comment faire s'il n'y a aucune recommandation Dans ce cas, il faut rechercher un entrepôt qui correspond à vos critères. Par exemple, êtes-vous à la recherche d'un entrepôt certifié, hébergés en France Ou encore, est-ce que l'entrepôt va accepter le format de vos fichiers Vous pouvez vous appuyer sur des annuaires qui vous permettront de filtrer vos recherches et de trouver l'entrepôt le plus adapté à votre situation. Au final, comment s'y prend-on pour déposer ces données Il faut avant tout vérifier qu'elles sont prêtes à être diffusées. Les fichiers doivent être bien nommés et organisés. Les données doivent être documentées, enregistrées dans un format qui facilite leur réutilisation elles doivent avoir une licence de diffusion appropriée et respecter les cadres juridiques et éthiques. Une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à remplir le formulaire de dépôt et de transférer les données. Si vous souhaitez en savoir plus sur les points évoqués et plus généralement sur la gestion et le partage des données de la recherche, vous pouvez vous rendre sur le site de Doranum.